Bonjour les amis, dans cette vidéo je voudrais vous donner quelques conseils si vous vous intéressez à la bourse, si vous voulez vraiment devenir trader et avoir rapidement des bons résultats. La première chose que vous devez apprendre c'est l'analyse technique car l'analyse fondamentale, essayer de comprendre les objectifs des sociétés, qui dirigent la société etc. ça ne vous mènera des désillusions vous n'arriverez pas à obtenir de bons résultats. Ce qu'il faut c'est vraiment apprendre à utiliser les graphiques, à savoir analyser les courbes, utiliser quelques indicateurs et là vous arriverez beaucoup plus rapidement à des bons résultats. Il n'est pas nécessaire de faire des longues études pour ça, simplement apprendre des bonnes méthodes. Donc qui dit apprendre une bonne méthode c'est forcément suivre une formation. Je pense que vous devez assimiler ce concept c'est que gagner de l'argent en bourse ça ne peut pas se faire simplement sur l'intuition, il faut réellement suivre des formations. Alors vous allez me dire oui mais quelles formations faut-il suivre Est-ce que toutes les formations se valent Non bien sûr, toutes les formations ne se valent pas et j'en ai fait moi-même l'expérience, j'ai acheté pas mal de formations, j'ai suivi quelques formations, j'ai moi-même développé ma propre formation dont vous trouverez un lien ici en dessous et en haut de la vidéo. Mais ce qu'il faut faire, c'est prendre le temps et surtout investir un petit peu d'argent pour gagner peut-être des années et surtout avoir très rapidement des bons résultats. Pourquoi Parce que l'analyse technique, ce n'est pas intuitif. Vous ne pouvez pas vous mettre devant un graphique et en fonction de ce que vous voyez sur le graphique, décider si vous allez acheter ou si vous allez vendre un produit financier. Non ça ne fonctionne pas comme ça parce que le trading, l'évolution des courbes et des graphiques c'est souvent contre-intuitif, un débutant qui va regarder un graphique il va se dire « Ah voilà ça monte donc je vais acheter à ce moment-là » et juste au moment où il va se positionner eh bien c'est le moment où le marché va redescendre. Donc il faut comprendre un petit peu ces trucs-là et bon il ne suffit pas de faire simplement ça parce qu'on pourrait se dire quand ça, achète, quand ça monte je vends, non parce que quand ça monte parfois ça continue à monter ou quand ça descend ça continue à descendre. Donc il y a certains, certains trucs, certains systèmes, certains indicateurs qui vont vous indiquer comment prendre une position au bon moment et surtout le faire de manière efficace euh, ne pas essayer d'aller contre le sens du marché, ça c'est déjà une des premières bases. Je dirais que ça vous pouvez déjà le comprendre facilement, c'est que si un marché monte euh, depuis quelques jours, il y a peu de chances qu'il redescende immédiatement au moment où vous vous positionnez. Donc il y a également des niveaux qu'on appelle euh, des niveaux clés qui vont euh, indiquer qu'il y a un risque peut-être de retournement du marché, comme actuellement donc euh, nous sommes euh, en avril euh, 2019 donc aujourd'hui nous sommes à un moment où les marchés arrivent sur euh, des positions hautes, des hauts historiques et on ne sait pas ce qui va se passer euh, dans les prochains jours, peut-être que le marché va continuer à monter ou bien comme il l'a fait il y a plusieurs mois ou plusieurs années même, il va redescendre parce qu'on arrive à un niveau un niveau trop haut pour que le marché puisse continuer à monter, mais ça personne ne peut le dire, personne ne peut décider cela et ce n'est pas vous en investissant maintenant qui allez faire bouger le marché, ce n'est pas moi non plus, donc on parle ici de, de centaines de millions voire de milliards qui sont investis sur les marchés, donc ce sont ces gens-là qui font bouger les, bouger les marchés et euh, tout ce qu'on peut faire nous c'est suivre le marché, essayer de comprendre euh, d'envisager différents scénarios et à ce moment-là donc on peut décider de suivre un marché soit dans un sens soit dans un autre. Si vous faites des, des prévisions à long terme vous avez de grandes chances de vous tromper, si vous les faites à plus court terme vous avez une probabilité de réussite bien plus importante. C'est pour ça que moi je privilégie le trading à court terme voire même à très très court terme, c'est-à-dire que moi j'adore le scalping, parce que j'ai vu au cours de mes 10 années d'expérience que c'était la méthode probablement la plus simple à utiliser pour arriver à des bons résultats puisqu'on peut avoir une réussite de l'ordre de 95 voire à 100% de trades gagnants certains jours en prenant 10, 20, 30 trades sur la même journée. Donc ce que je recommande c'est du trading à court terme, du scalping, euh, vous avez donc ma méthode de scalping, vous avez un lien ici en dessous et en haut de cette vidéo qui vous permettront donc de vous initier à cette méthode de, de scalping, donc de trading à très court terme, de comprendre comment fonctionnent les marchés et j'ai fait une sélection de cinq indicateurs que j'utilise dans mes formations. Je vous explique leur fonctionnement et vous verrez qu'en principe vous arriverez après avoir suivi ma formation qui dure 2-3 jours, normalement vous avez le temps de 2-3 jours de faire le tour des vidéos, vous pouvez à ce moment-là ouvrir un compte de démonstration et commencer à tester et vous devriez avoir en principe, comme la plupart de mes étudiants, de très bons résultats donc sur un compte de démonstration. Une fois que vous aurez fait cela pendant quelques jours, utilisez cette méthode, que vous aurez compris les bases donc du trading, vous pourrez ouvrir un compte réel et commencer à trader, à avoir des résultats positifs, à gagner vraiment de l'argent et peut-être que ce sera le début d'une carrière de trader pour vous. Donc c'est ce que je vous souhaite mais en tout cas il faut suivre des formations. Que ce soit ma formation ou d'autres formations ou peut-être acheter différentes formations, suivez des formations au trading, vous verrez que ça va vous faire gagner des années et vous faire économiser énormément d'argent même si vous investissez de l'argent dans ces formations. Pourquoi Parce que si vous vous lancez en trading sur un compte réel en investissant de l'argent donc euh, sans avoir de formation, sans savoir au départ comment fonctionnent les marchés eh bien il est certain que vous allez perdre beaucoup d'argent, ça ne fait aucun doute. Je peux vous dire que j'ai des années d'expérience, que je connais beaucoup de traders qui ont essayé sans formation euh, de gagner de l'argent en bourse et tous à un moment donné après avoir perdu parfois des dizaines de milliers d'euros ou plus pour certains, ils se mettent à suivre des formations pour euh, enfin arriver à des bons résultats. Donc sans aucun doute c'est la première chose que vous devez accepter c'est que vous devez suivre des formations pour devenir bon en trading. Après que faut-il trader Quel marché faut-il trader Eh bien je dirais éviter de trader euh, dans un premier temps les actions parce que les actions euh, peuvent être manipulés donc il existe des, des délits d'initiés. Qu'est-ce que c'est un délit d'initié eh Par exemple, si le, le, le patron d'une grosse entreprise sait qu'il va signer un contrat ou qu'il arrivera à des mauvais résultats dans les, dans les prochains jours, eh bien, il ne va pas vous, vous prévenir, Vous, il ne va pas annoncer à la presse qu'il va obtenir des mauvais résultats et vous pensez que c'est une bonne action, qu'il faut l'acheter et lui sait très bien que l'action va, va chuter. Donc il va en parler euh, à sa famille, à ses amis, même si c'est interdit de faire ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle des délits d'initiés, Eh bien ça arrive. Donc évitez de trader des actions seules. Ce que vous pouvez trader par contre, et là les problèmes existent bien moins, ce sont les indices donc par exemple le, le CAC 40 qui reprend donc les 40 plus, plus grosses entreprises donc euh, françaises euh, qui sont regroupées donc, dans l'indice CAC 40, là vous avez beaucoup moins de risques d'avoir ce type euh, euh, donc, de problème et surtout vous avez une bonne volatilité donc il y a beaucoup d'échanges qui se font, beaucoup plus que sur une action alors que sur une action bon, si vous achetez ou que vous vendez il faut encore trouver la contrepartie, vous n'avez pas ce genre de problème sur les indices. Donc vous avez le CAC 40. Vous avez le DAX-30 qui est l'équivalent du CAC 40 mais pour le marché allemand. Vous avez également tous les indices américains. Tout ça ce sont des, donc des produits financiers sur lesquels il y a beaucoup de mouvement. Donc quand vous vous mettez là-dessus, vous avez une certitude de pouvoir quasiment à tout moment acheter ou vendre, faire des opérations que ce soit à très court terme ou à moyen terme. Donc je vous recommande plutôt de faire cela, les indices. Ou également ce que je recommande à mes étudiants qui, qui démarrent c'est de trader l'euro dollar donc euh, la paire de devises euro dollar où il y a également énormément d'échanges qui se font et là vous n'avez aucun problème non plus, ce n'est pas trop rapide, ça vous permet de trader facilement à tout moment de la journée et euh, c'est toute la semaine donc du, du dimanche soir au vendredi soir vous avez la possibilité de trader même la nuit. Euh, euro dollar. l'euro-dollar. Voilà un petit peu déjà quelques clés qui vous permettront si vous voulez devenir trader de vous lancer sur les marchés mais encore une fois je le dis une fois de plus, formez-vous, n'essayez pas de rentrer sur les marchés sans formation même si c'est très facile d'ouvrir un compte de trading, ne le faites pas sans avoir suivi une formation. Voilà j'espère que mes conseils vous seront utiles, likez la vidéo. Si vous avez aimé ces conseils partagez-la <coughs> et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube et eh bien c'est le moment, inscrivez-vous ici en dessous et cliquez sur la petite cloche, ainsi vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt, au revoir.